Un restaurant de qualité en Hongrie qui intègre du personnel en situation de handicap. Un atelier en Belgique qui engage des étudiants pour développer des solutions de transport innovantes destinées aux ferrues de vélo. Et cette entreprise en Grèce qui emploie des personnes vulnérables dans le cadre de ses services traiteurs et de recyclage. Ces trois entreprises ont un point commun. Les personnes et la société sont au cœur de leurs activités. Activiteiten die vooral een sociale impact hebben, voor de inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling, dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica erachter is, omdat hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen we kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten, wat anders moeilijk is om een job te vinden. Ο κοινωνικό συνεταιρισμό καταρχά εφαρμόζει τι αρχέ τη συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή, τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν ισότιμη στι διαδικασίε λήψη αποφάσεων. Ε, τα κέρδη δεν δημιουργούνται προ όφελο κάποιου ή κάποιον, αλλά επανεπενδύονται Η δημιουργία νέων θέσεων εργασία για άτομα τα οποία ε, μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα εργασιακά. Μέσα από αυτού του κοινωνικού συνεταιρισμού δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωση στην κοινωνία, δηλαδή. Il y a le thérapeutique et la et de 100 objectifs, et puis, d'un autre côté, les énergies. C'est un très sérieux érudit. Quelques fentes à être hâteux. való à l'approche. Dans hogy foyer, matos, mon calé hogy... les les entreprises sociales peuvent contribuer à relever les défis socio-économiques existants. La Commission européenne travaille de concert avec les personnes de terrain pour concevoir des instruments sur mesure destinés à stimuler la croissance de ces entreprises et à changer les choses. L'entrepreneuriat social, des entreprises à visage humain.